Qui e m'y -si. okay. euh, euh, a un colloïe sous la à la bande à la Nyo so ez ali ya yo to bengani yango, ticket te to so so la o ez ali na yo mokano na yo pou na bo mouy na bisso ibekisama Merci euh... Le lo toko me kampe ko partager, na bino ilongo na temo o yo ez pe important ez ali ko faire partie, na vie na bisso na marche nabiso, na bisso na koloyesso Donc euh, mongongo nan zambé donc sa dire ko développe mongongo ya ko yo mongongo nan zambé question ezali ko est-ce que oyebi mongongo ya nzambe yo? oyebi est-ce que oyebi mongongo ya maître na yo? est-ce que oyebi mongongo ya papa na yo? oyo azali mokeli na nyoso ezali question oyo tzali ko mituna tzali ko tuna ezali azarte yo oyo ezali ko yo kabiso oyo kolo akosunga sungabiso na sima ya émission oyo na sima ya partage oyo to comprendre doit être à négentiner truc que que que que développé donc boyau qui n'abuse pas na mongongo nzambi donc tout autant dans la sample tout autant dans le livre il y a 1 Samuel chapitre 3 Bible salut Koloba na verset 1 le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Eli la parole de l'Éternel était rare en ces temps là les visions n'étaient pas fréquentes en ces mo en ces mêmes temps là Eli qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit « Mais voici » et il courut vers Eli. Et vers Eli, et dit « Mais voici car tu m'as appelé ». Eli répondit « Je n'ai point appelé, retourne tes coucher et il, il alla se coucher ». L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva à la vers Eli et dit: Mais voici, quand tu m'as appelé, Eli répondit: Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne euh, te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Ah, tout le monde une histoire, Eli, La Bible dit que où et comment la vision, même la vision est comment qui rare. C'est-à-dire qu'il y a eu un silence oh C'est dans le même temps, c'est la même chose que vivre dans l'îlot. L'îlot est de plus en plus rare. Ma vision est de plus en plus rare. C'est-à-dire que euh, euh, tant que y a de la fin, nous avons besoin de à à, à orienter, à peu sa à volonté. Mais, mais, mais il y a partout les tâtonnements. C'est-à-dire que les tâtonnements sont tâtonnés. Il a des fausses prophéties, des fausses visions, tout ça. Mais il y a des ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui des choses qui ont ont des qui ont des qui ont des bien aimé, pas importe, vous allez vous faire faire ça, faire faire faire faire faire faire Que a, que Ko faire Tout ça Ça ça peut faire faire faire faire faire faire faire faire faire faire faire faire faire faire faire faire faire faire faire Malgré qu'il servait Malgré qu'il était dans le temple, mais il on mongo et Jean Alobi dans le livre de Apocalypse euh, chapitre 1, verset 10, Alobi, à yoki na simanaie, mongo mongo vous allez colobar la mongo ya son ya trompette Quel est le oye le lo tocoloba vous allez que la trompette va sonner la trompette sonnera un jour mais ce qui trompette sonner est-ce que ce qui trompette est mais tant que je ne il pas, que je Mais dit que je vais dire que je vais Trompette que je mongongo dire que je vais dire que message. Quand dire que je na message, que je vais dire que je ba dire que je vais dire que Ba vais dire que je vais dire que je vais dire que je que à cause à la enlevée te. O ko ki Nzambé. Mais est-ce que Nzambé Zambé? Quand est-ce que Nzambé a l'obé? Mi kou la souka a l'obé là yon. O ya Nzambé yon Yesu masia lobi l'obé. Na yebi ba pate n'angaye. Pe ba mpate n'angaye ba yeb n'angaye. Ba yebi mou Pe quand tu as dit que tu comprends pas, mais que pas, tu peux m'a tu peux sentiment, ce appelle l'élo, la conséquence, oezali na mariage. mon mariage. qui mais bien les yeux ali kola nangai poses ali et eh, oyoka voya Nzambé oyoka voya maître nayo oyoka voya mokelena yo voya mototé ya pasteur té apporte té mais oyoka voya Nzambé Eli et Samuel les allait à confondait qui voya Nzambé na ya Eli Bible dit Kolobaite Samuel n'a a a hier ba ki Nzambé mais abana ki asana temple a part les qui ki l'anzambé, à peine ceux qui viennent à y l'anzambé. Maintenant, na y est bas qui et peine ki mais là qui y est là noté pour na assoussola. Y a où moyen à comprendre voir l'anzambézalité, moyen assoussola mongo l'anzambézalité, oligniolo k mongo l'anzambé, olimo assoussola mongo l'anzambé et singeli na yo ozoa, révélation, colo à se révéler quatre nayo oso a connaissance ya Yeshua zalinani nani pour na oso s'la voir na le noter les comment na atabana na biso baye bi ba mingongo na biso pourquoi parce que les comment passé ba et belen na bango mais combien de temps yo passe kana nzambe zambé ni ni ba yo koé par zambé Eli Samuel aye ba ki mongoa Eli parce qu'a a passé qui zali ko passé tant na yena Eli yamo as as as as family exacti donc, à, à, à mes qui, na voix, ya Eli. Ya moutan, on zambazali ko bengae, à confondre en go. Lélo, au côté d'un ministère, est-ce que yon kakin zambé? Lélo, au côté, au comi docteur, au comi apôtre, au bishop, est-ce que nous ne lobaki? Ou bien zali batouti? Mais quand Dieu appelle, tant qu'on a besoin de bien aimé, et to yoka mongongo de faire wana. choses, tu as besoin de faire des de ma vie à désordre, parce que tant est ma bête. Et important, yako y a un peu important, yako il y a un peu nous bakana façon et belle. Je songe. vision. Je bi sais pas vision. est comme sais pas comme vision. est ne Ma tu as vision. Je rare. c'est le temps tu as une vivre Je nzambe sais pas tu as une vision. Ozoy baté nana zoté nini nana lingi nini ozoy mona batu nyoswali côté a bazali dénonce, dénoncé ozoy mona batu nyoswali ko ba ma bazali ko bazali côté a contre mais est-ce que la ozolandangaie est-ce que ozoyou ka mongongo ya est-ce que ozodi tsané mongongo ya nzambe ozoyé ba ké oyo maître nangamu koloba oyo diable motali koloba puisque diable a s'infiltré à kat na église parce peuple de Dieu pour que confusion. y a Parce que tu ne connais pas le la voix de ton berger. Et ça t'a un bien-aimé. au na intimité na yo. de l'intimité. intimité y un zambé. de pour qu'il y ait un peuple de Ce qui est quand la trompette, au sonner, au a trompette até, au est sonnée, au on son la trompette ouanaté, au courant enlèvement. c'est le moment il y a qu'à discerner, c'est le moment il y a qu'à travailler entendement na yo, bien aimée, Ce que vous allez que pas zoto. Pour nous, nous sommes tous les tout qui nous ont dit que nous mon tous les gens qui nous ont dit que nous sommes tous les gens na nous So que nous sommes na Nzambe. gens qui nous avons dit mon na ye qui nous avons dit a nous sommes qui tout ce que je ba dire, solo, mais je suis le Oyo ba le mongongo jeune. Je ko le nzambe, jeune. Je suis Bien aimé, jeune. Je suis le plus jeune. Je mongongo le zambé. jeune. Je suis le plus belaote, Je suis L'ouka n'zamba lobella yo, papa lobelayo, yo, papa a orienté yo. Li loba koma rare na vie na yo. Vision y koma rare te na vi na yo. N'zamba m'ane kolobe vision. Le nom n'zamba kolobe no ba vision Ozo ba vision le sou sou Ozo ba rêve le sou sou Ozo sou ba digativ te. Ozo trouve yango normal. Esa normal te. Eske o yebi mongongwa nzambe na yo. Est-ce que loba ka o yo kaka. Tala, la conséquence, Lelo. Lelo les gens Lelo aux Parce que Oyoka ki sont aux alliés, qui ki batu. qui battent, aux alliés qui qui Mais est-ce qui battent, aux O, batu, o, mi pasteur, o, o a battent, O alliés qui qui battent, Eli, à l'objet, n'aimou n'a d'aller qu'au bengayote. Abizomba, l'issousou, va te coucher. Soko, yoki l'issousou, mon Na Verset 8, à l'objet, l'éternel appela de nouveau euh, Samuel pour la troisième fois. Samuel, la première fois, yoki mon gongote, à comprendre mon gongote. La deuxième fois, à comprendre mon gongote. Mais pour la troisième fois, Samuel, kolo, à bengaye l'issousou, à l'objet. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, mais voici quand tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait qui l'enfant appelait et dit à Samuel, va couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel car ton serviteur écoute. Parle le Seigneur car ton serviteur écoute. C'est alors que Samuel a, a soussuré que c'est l'Éternel qui l'a appelé. Est-ce que vous avez mon Oyebi à Moto Est-ce que vous avez mon Papa Naïo? vous avez dit? Vous avez vous avez comme ca va prophétiser comme ca va prophétiser Nzambe ayebisionini Pour ça ezali ete ngai na yo ke Nzambe to yoka mungu mwa Nzambe to la mungu Nzambe tangwa koloba Naba basho na biso na décision na biso to yoka Nzambe yolo binini na makambo tout développer intimité wana bien-aimé après exhortation oyo après message oyo et révoltez-vous. Au Tikali, au Tiki, silence et trop la vie. Au Pessimato, il n'y a pas de paix. Au Landi, il n'y a pas de Mais le bon berger, ton maître, ton père, a l'ingi bela l'obélaïo individuellement. A l'ingi belanga l'obélaïo individuellement. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas koloba. paix. Il n'y a pas de paix. Il a Il Puisque le diable, le, le diable aussi, il parle, il se déguise, à comment lumière, il y a un message. Tu penses que nous avons dit que penses que vous avez dit dit que nous avez dit bango? vous Tout ça Il vous dit que vous dit que la simplicité, la Est-ce que le maître, t'a parlé Est-ce que tu as dit maître Quand est-ce que le maître, t'a que que tu as dit que parle maintenant. Azali kolobana kolobana Silance Nzambe e Bangizaka oyibite tala as so bozana moto na, na partenaire nayo atikale silenci azolo baté okobanga oyibite lokoni azali ko mais ça la kabiso bien tango to kaka mongongo Nzambe et ça la kabiso bien tant Nzambe azali ko loba tout développer relation na beso tozana posa Nzamba loba tala ellipse na Samuel bazalaki na intimité c'est-à-dire que baba naki <tientolo ii> C'est normal que Samuel a confondé Parce que tant il y a mais tant il y a Zambé. Il y a vous dans vous y a vous Il y a dans Zambé. Il Il a Na ce qui est dans les yeux. na ce qui na dans les yeux. C'est dans la yeux. C'est ce qui est dans les yeux. C'est ce qui est tu les yeux. C'est ce na est dans les yeux. zali tout Mais est dans les yeux. C'est ce qui est dans les yeux. tu est dans les yeux. C'est ce qui qui Mato toi inabiso, esali bouché, na nakoyoka na koyoka, na kotonga, plus toi na posa, to yoka bloque sur CP, sa ma toi inabiso, ma soirée a mais na posa sous tes zambè et déranger mité manabiso, yosali moi na zambè, mais zambè à la cayeote, yosali moi na mais oyoka kam, oyébi mon papa na yote. Atembourne a déjà. sa voix. On déjà. Oh Mais on a On a dit que c'était bien. On a qui pour faire sa caillou pour aller qui c'est bien. Mais à l'ingi se passe, vie Est-ce que yébi qui se ensemble Est-ce que... Nous avons développé qui pas ensemble. Est-ce que que peut êtes en en Zambie, que vous êtes en que en Zambie, que vous êtes en en Zambie, que vous esali en que en Zambie, que vous êtes en Zambie, que vous que que il y a Oyo, Oyo, Zambé, un peu en fait, Oyo, il y a un peu Mon gongo, y a Yo, tika a un peu de a Est-ce que est ce que mon gongo est Est-ce ce que tu L'éternel parle. Il parle Il nous parle de plusieurs façons. Aye, à zani séparé tout tout tout la Pour à à Ceux qui vous ont la question, nous serons là pour, la pour répondre à ceux qui te répondent par rapport à un message que vous avez Que Yeshua vous bénisse.